Ça dépend du producteur, encore une fois. Dans la configuration que j'appelle mauvaise, pour moi, elle est extrêmement réduite et donc c'est terriblement frustrant pour les auteurs. Quand on travaille avec des producteurs qui sont des vrais producteurs, qui ont une ambition artistique et qui sont prêts à développer des choses et qui en ont les moyens, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, et qui sont prêts à développer des choses et en se disant que ben, peut-être ils le font pour rien ou alors ils le font pendant 5 ans ou pendant 10 ans quand la porte s'ouvrira peut-être, on n'envisage même pas l'idée d'une sortie pour l'instant ou d'un financement. On se dit, tiens, euh, y a, on fait une réunion, il y a une idée qui sort qui, qui nous surexcite et on se dit, le producteur dit, bon, bah, moi je suis prêt à, à payer un peu pour développer ça, j'ai un peu de sous cette année qui me reste, euh, je t'engage te, pour l'écrire parce que c'est vraiment magnifique. Donc on se le fait et, et puis euh, on, ensuite on le met dans un tiroir et on attend. Il y a des gens ambitieux qui ont envie de changer la télévision française et je pense qu'elle mérite non pas de ch enfin, changer, d'évoluer, mais... Qu'elle le veuille ou pas, elle va évoluer, parce que c'est la loi logique du marché. Et donc oui, heureusement, des gens comme ça existent et se préparent pour l'avenir. Pour la télé, oui, dans la fameuse opération 13, là, pour le coup, c'était extrêmement spécial. D'abord, il y a eu deux fois, 90, où là, j'ai travaillé dans mon coin et j'ai changé avec un auteur canadien. Donc, une, on ne s'est jamais rencontré. Si on s'est rencontré trois jours, une fois à Paris, où on a vraiment finalisé, moi, j'avais fait tout un travail d'adaptation, ce qui a permis de passer au développement. Et là, on a travaillé chacun de notre côté, nos scénarios et on s'envoyait nos textes. Donc c'était un peu bizarre le travail avec un fantôme, mais euh, c'était une expérience intéressante. Et ensuite, il y a eu la, la, la saison, euh, à proprement parler, à laquelle j'ai participé comme adaptateur réellement. Et puis euh, ensuite, euh, l'adaptation qui consistait réellement, parce que la, la, la série, la BD n'est pas traduite en anglais, donc les Américains et les Canadiens qui bossaient là-dessus euh, avaient improvisé, essayé de comprendre de quoi parler d'après les, les dessins. Et comme c'est une BD archi-complexe, bah, ils n'avaient pas compris grand-chose, ils étaient très hors-sujet. Donc ça m'a permis de les recadrer énormément. Et là, j'ai fait un travail passionnant de, de tissage, en fait. Une idée sortait, la mienne, la leur, peu importe, quelqu'un lançait une idée, il n'y avait pas d'ego dans la pièce, c'était assez génial de travailler comme ça. Donc ils m'ont fait une place petit à petit que j'ai conquise euh, vaillamment avec l'idée de leur montrer qu'on n'était pas tous des nuls et que même pas du tout des nuls du tout et qu'on pouvait avoir des très bonnes idées. Et, euh, et donc j'ai fait ce fameux tissage voilà, où euh, une idée sortait, on l'a posé sur le tableau et là je leur disais bah, si on prend euh, telle scène de l'album 4, ça correspond à ce qu'on est en train de dire dans, dans l'épisode 1. Et puis tel personnage de l'album du 12 et tel, de, tel dialogue du 17, euh, on met tout ça dans l'épisode 1 parce que ça correspond. Et là le, les, les, les fans de 13 qui vont voir l'épisode vont retrouver des trucs qu'ils qu connaissent, ils vont retrouver le nom de tel personnage ou tel machin et, et on aura réussi l'adaptation. Donc ils ont adopté ce système qui marchait bien et on a progressé comme ça, petit à petit, d'épisode en épisode. Oh, bah, C'était un grand kiff. C'était formidable. De... C'est toujours formidable. Alors moi qui me suis défini comme un individualiste, je passe ma vie à travailler avec d'autres. Tout en étant solitaire, je suis constamment au contact des autres et de leur univers. Et c'est ce que j'adore dans ce métier-là. C'est quelque chose que je trouve formidable de plonger dans l'univers de quelqu'un et de s'enrichir de sa vision. Et dans le cinéma, c'est de quelques uns parce qu'il y a un réalisateur, mais il y a aussi évidemment un producteur qui a aussi une vision. Et puis plus tard, il y a des le acteurs qui l'interprètent et, et tous les gens qui sont autour, Enfin, tout le monde apporte. Et, et ça, c'est magnifique quand ça marche, quand tout le monde est en osmose. Qu'est-ce qui est le qu plus beau, quoi Chacun a sa personnalité. Bon, j'ai hurlé de rire le premier jour quand j'ai vu arriver un, un Canadien de 58 ans à cheveux blancs qui avait un short treillis à rayures assez ridicule, des sandales et des chaussettes qui montaient jusqu'aux genoux. Et ce mec-là avait écrit des séries monstrueuses qu'on qu a tous regardées. Et, et c'est genre, euh, si, si on savait son CV, on, on se met à genoux, on lui baisse la main, quoi. <rire> Sauf que quand on le voit dans la rue, il est absolument grotesque. <rire> mais le mec, quand il s'assoit et qu'il commence à parler, c'est une pointure, et, et c'est génial. Et voilà, et ça, c'est ce que j'aime dans l'humain. Et c'est ce que j'aime dans ce métier. Non, pas du tout. J'aimerais beaucoup faire ça, mais ça ne s'est pas fait pour l'instant. Euh, je pense que la logique voudrait qu'on ait de plus en plus de, de projets euh, comme ça. Il me semble que le marché français est extrêmement étroit et que pour devenir rentable, il a besoin de devenir plus gros, donc de tourner en anglais et donc de s'européaniser. Et pour ça, il va falloir faire des, à un moment donné des poules d'auteurs. Ça commence aujourd'hui, il y a des projets qui se font, mais qui sont plutôt des projets euh, initiés par un producteur français qui prend un auteur, un, auteur ce que dis, un producteur qui prend un auteur français et ensuite tout le reste de l'équipe euh, comme moi j'ai vécu avec 13 et finalement l'auteur français est un peu ce qui sert de légitimité pour pour démarrer le truc mais c'est une fausse collaboration euh, je pense qu'à l'avenir ce qui serait génial c'est qu'on ait des vraies collaborations où on ait des projets euh, internationaux où il y ait des, des auteurs français qui aient vraiment leur poids et leur place et pas forcément des projets avec les Américains justement qui sont vraiment très protectionnistes mais plutôt des projets européens avec des Allemands, des Italiens, des Anglais. Alors on n'est pas la moindre idée par cooptation j'imagine. Bah, soit parce que les gens euh, nous connaissent et qu'ils disent alors lui il est parfait, je l'ai rencontré le jour, il est incroyable, c'est ce qu'il nous faut soit parce qu'on est le copain de quelqu'un qui se dit « j'aimerais bien avoir mon copain avec moi ». Je pense que là, en France, malheureusement, ça marche beaucoup comme ça. Le mot scénariste est extrêmement galvaudé. Moi, je ne me définis plus comme scénariste d'ailleurs, parce que j'ai fait, j fait ce, cette réflexion-là. Du haut de mes 10, 12 000 pages et de mes dizaines de scénars écrits, je vois difficilement comment je peux me considérer au même niveau que quelqu'un qui, euh, qui se dit scénariste et qui n'a même pas écrit un scénario. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je suis Ah, mais je suis un auteur. Et là, j'ai eu une grosse surprise. Euh, vu que les réalisateurs sont des auteurs, vu que quand on téléphone à un éditeur de bande dessinée, on apprend que le dessinateur est l'auteur, mais que celui qui écrit pour le dessinateur n'est que le scénariste. L'autre jour, à la grande fête de la SACD, j'ai vu un, un très gentil jongleur de force scandinave, blond aux yeux bleus, qui parlait pas français, qui a reçu un prix de la SACD parce qu'il était un auteur, parce qu'il avait fait un spectacle de jongleurs de force. On est arrivé à ce paradoxe très français que notre droit protège magnifiquement euh, les auteurs français. On a élargi la notion d'auteur à toutes sortes de choses, mais au bout d'un moment, l'auteur qui écrit, il est quoi Il est qui C est, Et beaucoup de, beaucoup de mes confrères deviennent réalisateurs, moi le premier, que pour pouvoir légitimer d'être à nouveau des auteurs. Maintenant, on va plus facilement voir un producteur avec une bonne idée. Et justement, n'importe qui devient un scénariste, entre guillemets, parce que euh, voilà, il m'est arrivé telle anecdote l'autre jour, ou tel truc que j'ai vu, c'est une histoire démente. Alors, quand j'étais en prison, j'ai rencontré tel mec, et, et il m'a raconté tel truc. Alors, le producteur dit Oh, c'est une histoire mortelle. Ok, euh, bon, on va faire un contrat de développement. Ça y est, t'es scénariste. T'as rien écrit de ta vie C'est pas grave, t'es scénariste. C'est bizarre, non Et Moi, ça ne me, me choque pas que les réalisateurs sont des auteurs, il n'y a aucun doute, pour moi. Et même le jongleur de force, je comprends qu'on puisse dire que c'est un auteur, mais ça ne veut pas dire pour autant que les scénaristes, du coup, ne sont plus des auteurs, ou sont, en gros, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes sont les scribes qui possèdent une capacité technique à écrire et à transcrire, comme la secrétaire, mais un peu mieux, euh, le travail des vrais auteurs et des vrais artistes. Bah. Euh vivre dans une bulle magique en permanence sur, dans une autre planète j'ai une vie euh, extraordinaire mais je vis dans un autre monde je, je lis des livres, je lis des magazines, je passe ma vie sur internet je, je joue parce qu'on apprend aussi à travers les jeux, il y a plein d'histoires il y a plein de scénaristes qui font des, des jeux c'est formidable hein, comme ils se cassent les nettes pour raconter des histoires je voyage beaucoup aussi je vais au contact des gens et tout ça m'enrichit à un moment donné il y a une histoire Facebook moi, ouais, les gens qui me contactent par Facebook, et, et je leur réponds. Sinon, bêtement, euh, j'ai un agent. À tous les scénaristes, ce, ce serait d'une prétention folle. <rire> <rire> <rire> Quel bon conseil tu pourrais donner à des scénaristes. Bah, travaillez, mais euh, <rire> et suivez votre cœur, surtout. Les cinq consacrés. <rire> voilà, exactement.